Bonjour les enfants, est-ce que vous allez bien J'espère que oui. Voilà, je vais vous raconter un conte vraiment très fameux, très célèbre. C'est la chèvre de Monsieur Suga. Alors, voici la chèvre de Monsieur Suga. La chèvre est blanche. Et voici Monsieur Suga, le fermier. La chèvre de Monsieur Seguin, d'après Alphonse Daudet, tirée de l'être de mon moulin. La chèvre se trouvait très heureuse. Suivez avec moi s'il vous plaît, et d'écouter sagement et attentivement. La chèvre se trouvait très heureuse et broutait l'herbe de ses bons cœurs que M. Seguin était ravi. Enfin... Pensait le pauvre homme, en voilà une qui ne s'ennuiera pas chez moi. » M. Seguin se trompait, Sa chèvre s'ennuya. Un jour, il se dit, en regardant la montagne, « Comme on doit être bien là-haut »« Quel plaisir de gambader parmi les fleurs, sans cette maudite corde qui vous écorche le cou !» C'est bon pour le bœuf de broter dans un clos. Les chèvres et leur faux du large. À partir de ce moment, l'air du clos lui parut fade et il tirait tout le jour sur sa corde, la tête tournée des côtés de la montagne, la narine ouverte en faisant mais. Tristement, M. Seguin s'apercevait bien que sa chèvre avait quelque chose, mais il ne savait pas ce que c'était. Un matin, comme il achevait de la terre, la chèvre se retourna et lui dit « Écoutez, Monsieur Seguin, écoutez, Monsieur Seguin, je me languis. Chez vous, laissez-moi aller dans la montagne. Laissez-moi aller dans la montagne. Écoutez, alors la chèvre parle ici. Écoutez, monsieur Souga, je me langue chez vous. Je me langue chez vous. Laissez-moi aller dans la montagne. Bien sûr. Vous... La prochaine fois, je vais vous raconter la suite de ce conte, de ce fameux conte, la fameuse chèvre de Monsieur Seguin. Voilà, c'est tout pour le moment. Euh, N'oublie pas que ce conte après Alphonse 2D. Voilà. Dans la prochaine fois, je vais vous raconter la suite de l'histoire, la chèvre de Monsieur.